Bonjour à tous, bienvenue à ce Café outil numéro 66 sur le montage et sous-titrage vidéo présenté ben, surtout par Thomas jingo Bonjour à tous, euh, donc aujourd'hui on va parler de montage et de sous-titrage vidéo. On va pas parler du tout de la partie filmée, la vidéo, donc là on part vraiment du principe que vous avez déjà tourné vos plans et que maintenant vous voulez les monter. Donc euh, là c'est surtout adressé euh, à ceux qui sont en live, euh, vous pouvez poser vos questions sur le chat et euh, on nous les retransmettra pour y répondre. Et euh, pour le public qui est en présentiel, bien sûr, bah, vous, vous pouvez aussi parler, on vous entend, et il y aura le micro et on répondra à vos questions également. Le public nombreux, vous êtes un peu plus d'une vingtaine, trop bien. Donc pour la vidéo... On sait qu'aujourd'hui, il y a 86% des consommateurs qui veulent voir plus de vidéos euh, des marques qui suivent sur les réseaux sociaux. En effet, la vidéo aujourd'hui, c'est euh, un moyen euh, de communiquer qui, qui a pris euh, en puissance. Euh, parce que justement, le format peut, faire, euh, peut diffuser vachement plus d'informations euh, qu'une simple photo ou qu'un texte euh, sur, euh, sur les différentes plateformes. 85% des vidéos Facebook sont regardées sans le son. Donc ça, c'est aussi une information qui est importante, parce que ça veut dire que le sous-titrage de vos vidéos est également important euh, à faire, car sinon bah, on perd des personnes qui, qui, pourraient regarder, euh, qui pourraient regarder vos vidéos, justement. La vidéo a deux fois plus de chances d'être partagée qu'un autre type de contenu. Mmh. Tout à fait. Et enfin, les internautes passent en moyenne 16 heures par semaine à regarder des vidéos en ligne. Donc, C'est un, un chiffre qui est quand même assez conséquent et qui continue euh, d'augmenter de, euh, depuis bah, chaque année. On a vraiment la consommation de vidéos euh, sur les réseaux sociaux euh, et en général qui, qui euh, se multiplie. Vous vous y retrouvez dans ces chiffres-là ou en termes de consommation vidéo ouais, C'est quelque chose que vous préférez là, dans le public ou... En résumé, euh, la vidéo aujourd'hui, vous ne pouvez plus la négliger. C'est un, un outil vraiment puissant et si vous n'y êtes pas encore mis, je vous le souhaite fortement. Donc euh, Durant cette heure de Café Outils, je vais vous présenter euh, trois logiciels qui vont, vont, suivant votre niveau, vous permettre de débuter ou euh, de continuer euh, vos montages vidéo. Donc euh, Pour le plus débutant, on, va on aura un outil. Et pour la personne qui en a déjà fait et qui souhaite approfondir justement son travail de monteur, je vous en présenterai un également. Je vous présenterai le logiciel que j'utilise, mais encore une fois, euh, tous les logiciels de montage se ressemblent, plus ou moins. Vous, y, vous allez vous y retrouver sur tous les autres, donc vous serez en mesure, euh, à la fin de ce Café Outil, de pouvoir aller faire votre première vidéo. Je vous donnerai quelques astuces astu euh, importantes, pour simplifier votre montage dans la vie de tous les jours et surtout gagner du temps. Et puis on passera à la partie sous-titrage pour les personnes qui écoutent les vidéos sans son. Et juste en termes de matériel, donc pour ceux qui sont ici et puis ceux qui sont qui nous suivent à distance, qu'est-ce que vous utilisez pour prendre des vidéos C'est surtout le téléphone Ça va être un appareil photo Ça va être une caméra Ça va être quoi, Léa Appareil photo et téléphone. D'accord. Une préférence euh, l'appareil photo, ça fait plus de qualité, mais après le téléphone, ça dépend des vidéos. Ouais. Plus c'est long, je fais l'appareil photo, plus court la vidéo, je fais avec mon D'accord, donc pour, pour privilégier la qualité, Léa nous dit qu'elle préfère utiliser euh, l'appareil photo. Ok. Alors si ça peut vous rassurer, euh, vraiment, vous pouvez faire des vidéos qui sont tout aussi bien réalisées au téléphone que l'appareil photo. Donc les objectifs du montage bah déjà, dans un premier temps, c'est de capter l'attention euh, des personnes euh, qui vont regarder votre vidéo assez rapidement et te faire passer le message euh, le plus vite possible. Parce que encore une fois, bah, la vidéo, ça, quand on est en train de scroller sur les différentes pages des réseaux sociaux, tout de suite, ça attire l'œil parce qu'il y a du mouvement, parce qu'il y a du dynamisme, parce qu'il y a de la couleur qui, qui, qui bouge également. Donc ça capte le regard de chacun des utilisateurs et euh, bah, on dispose d'un laps de temps de 30 secondes, une minute, pour faire passer un message, c'est quand même relativement court suivant le message, encore une fois. Hein. Mais, mais c'est un format qui est plutôt, plutôt rapide. Ça, ça paraît évident, mais c'est plus immersif. Hein. On s'identifie plus, plus aux personnes qu'on voit bouger, on a l'impression qu'elles sont avec nous. C'est plus dynamique, c'est plus court, c'est plus pro, en général. Comme dirait Chantal, c'est plus sexy aussi, quand c'est monté. Oui. Ben, esthétiquement, forcément, vous avez tous fait l'essai. Ben, voilà. Donc là, on vous a fait un petit cas pratique. Au moulin, euh, on, a, on a recruté un alternant, on va recruter un alternant du moins. Et euh, pour, euh, pour le faire savoir, on a tourné une vidéo donc, euh, à destination des réseaux sociaux pour toucher un maximum de personnes qui pourraient postuler euh, au moulin. Et donc, j'ai tourné environ 25 minutes de rush euh, pour faire cette vidéo. Et à la fin, il en restait plus que deux une fois que la vidéo était montée. Alors, pardon, juste en anglais, tout rush, ça veut dire se dépêcher. Il y a un rapport ou Alors, c'est mes termes techniques qui reviennent. Un rush, c'est vraiment euh, votre, euh, votre vidéo quand elle est brute. Quand vous venez de la tourner, euh, vous avez une vidéo qui peut faire euh, 15 minutes, on peut en faire 8, c'est un rush, il est brut. Et ensuite, ce rush, on va l'utiliser pour le monter et faire votre vidéo finale. Donc, euh, 25 minutes de rush, 2 minutes de vidéo montée, on a quand même euh, divisé... Euh, très mauvais en mathématiques, <rire> mais on a on a beaucoup divisé. Il y a, y a un côté artichaut en fait, vous avez tous cuisiné de l'artichaut voilà. Donc maintenant, votre logiciel, c'est important, sans logiciel euh, vous ne ferez rien, vous ne ferez pas de montage. Alors, vous pouvez monter avec votre téléphone, est-ce qu'il y en a d'ailleurs ici qui ont déjà fait un peu de montage téléphone Vous en sortez bien c'est pas pratique, hein. Ça dépend hein. quand tu veux faire des trucs plus raconçus, des fois ça part. Ouais. C'est plus compliqué. Et oui, c'est ça. C'est que sur le téléphone, l'écran il est tout petit, donc bon, il y a pas mal d'informations quand même quand on veut monter une vidéo. C'est pas évident. Donc c'est vrai que passer sur un PC avec un logiciel qui est un peu plus adapté, qui est justement travaillé pour que on ait les informations nécessaires euh, à déjà monter, c'est plus simple. Après j'imagine ça dépend le style qu'on veut. Hein. Si on veut un style euh, caméra sur l'épaule de part de rond, ça peut être sympa. Mais ce n'est peut-être pas toujours ce qu'on veut. Donc le premier logiciel que je vais vous présenter, c'est OpenShot Vidéo. Donc là, c'est un logiciel qui est adressé vraiment aux débutants de, de, de chez débutants, les personnes qui n'ont jamais fait de montage et qui veulent commencer à monter. Donc il est gratuit, c'est pour les petits projets. Donc euh, ne pensez pas que dans OpenShot vidéo, vous ferez des montages qui font 25 minutes ou le prochain avatar. C'est pas possible, <rire> il n'y a, a pas assez de ressources dans, la, la, dans ce logiciel pour le faire. Euh, mais malgré tout, il a pas mal d'outils, comme par exemple on peut rajouter des transitions, on peut mettre des effets sur les vidéos, donc c'est pas mal, il est pratique pour ça. Et pour se faire la main, si vous n'avez jamais fait de montage, je vous le conseille. Oui C'est bien ou pas Movie. iMovie, e e sur Mac, comme... iMovie, comme... ah, e euh, e alors, je le connais, je l'ai jamais essayé pour le coup, mais euh, les gens en disent beaucoup de bien. Euh, c'est un niveau un peu plus avancé, il me semble. Je dirais que c'est un niveau intermédiaire. Mais euh, beaucoup de gens se sont fait la main dessus, donc euh, pourquoi pas Oui, moi y compris. Effectivement, pour, pour mon petit niveau à moi, ça va. C'est bien. <rire> il, y a, il y a moyen d'aller... de faire des choses un peu plus intéressantes qu'effectivement, par exemple, sur le téléphone, ouais. J'ai fait plusieurs choses là-dessus, ça, ça passe après, ça dépend le niveau de professionnalisme que vous voulez, mais, mais c'est bien. Ouais. Après, le problème d'Imovie, bah, c'est qu'il faut un Mac. Et ça, tout le monde ne l'a pas. <rire> le deuxième que je vais vous présenter, c'est Camtasia. Alors, Camtasia, c'est pour euh, un niveau un petit peu plus avancé. Il est freemium, ce qui veut dire que vous, avez, vous pouvez monter gratuitement dessus, mais vous aurez le petit logo Camtasia euh, à la fin de vos vidéos. Alors ce pas problématique forcément, mais il faut le savoir. Ou alors, on peut euh, acheter la version euh, premium du logiciel, et à ce compte-là, bah, on monte, on n'a plus de logo, on n'a plus rien, euh, vous avez une vidéo clean. Celui-là, il est un peu plus avancé, donc vous allez pouvoir faire des, des vidéos un peu, plus, un peu plus travaillées, un peu plus grosses. Vous allez avoir à disposition vachement plus d'outils, vous pouvez sous-titrer, il me semble, dans le logiciel directement. Vous allez avoir euh, un, panne, une panel, un panel de, de transition d'effets euh, gigantesques. Et puis, euh, et puis on commence à se rapprocher déjà dans le visuel du logiciel de quelque chose de plus pro. Pas de panique, hein, ça se passe très bien. Donc ça veut dire qu'au niveau du freemium, donc, mis à part le filigrane Camtasia, il y a moyen de faire quelque chose qui tienne la route avec que le gratuit Oui, largement. Moi j'ai commencé mes montages d'ailleurs à 12 ans sur Camtasia euh, et ça le faisait quoi. Et donc le dernier, là c'est pour le niveau un peu plus avancé, ceux qui ont déjà fait du montage, ceux qui comptent en faire euh, régulièrement, je vous conseille euh, Premiere Pro, donc là celui-ci il est payant, il fait partie de la suite Adobe, euh, là vous allez pouvoir euh, faire les plus gros projets du monde, monter le prochain, euh... le prochain Top Gun, très bien, vous allez pouvoir monter le prochain Top Gun, alors je suis pas sûr que pour les réseaux sociaux ce soit le meilleur, mais, euh, mais vous pouvez tenter. Euh, là, vous avez tout ce que vous voulez comme euh, outil. vous allez pouvoir sous-titrer, vous allez pouvoir faire euh, la retouche colorimétrique. Donc ça permet en fait tout simplement de retoucher les couleurs de votre image pour que ce soit plus élégant. Euh, vous allez pouvoir euh, prévisualiser vos vidéos, enfin, bref, plein d'outils, mais moi je pense que je ne l'utilise qu'à moitié, euh, concrètement, c'est celui que j'utilise. Et il y a beaucoup d'outils, donc euh, si vous comptez vous y mettre, euh, perdez-vous euh, une demi-journée dessus et vous allez voir, euh, on s'amuse mais ça demande un peu plus d'expérience. Je vais vous faire une démo rapide euh, du logiciel de première. Donc, euh, je vais vous expliquer un petit peu tous les modules. Vous N'hésitez pas à me couper si à un moment il y a une de mes explications qui ne sont pas claires, parce qu'encore une fois, moi j'y baigne dedans euh, régulièrement. C'est possible que ça me semble évident pour moi, mais pas forcément pour vous. Donc n'hésitez pas à me couper. Alors pour les réseaux, réseaux sociaux, on va aller chercher une vidéo entre 30 secondes et une minute. Et euh, Comment Il y a encore, pour certains types de vidéos, on peut aller à plus d'une minute. Hum, on peut monter jusqu'à 3 minutes pour une interview, etc. Mais par contre, il euh, faut, faut s'attendre à ce qu'il y ait des personnes qui vont partir en cours de route, euh, surtout les personnes qui sont sans son. Euh, lire des sous-titres pendant 3 minutes c'est épuisant pour les yeux donc euh, c'est sûr qu'on va chercher à faire le plus court et plus le temps passe, plus on cherche du format court justement bah, vu, vu le nombre de vidéos, on en a, a tellement à consommer qu'il faut que ça aille vite et que ça soit impactant bah, comme la vidéo que tu as réalisée pour l'alternant pour elle a duré une minute ouais. donc, oui. ah, Une non, autre question si on euh, question sur le message à passer, c'est à quelle seconde qu'il faut le mettre pour que ça, tout le monde, même les gens qui passent, ça passe dans le plus. Euh, voilà, Donc on a ce message principal qui annonce qui va être dit dans 60 secondes. Qu'est-ce qu'on sait? quoi le, le, les règles? Alors, il n'y a pas de règles précises. Euh, je pense que dans le montage, justement, il faut garder en tête que. Euh, il n'y a pas de règles qui s'imposent, c'est assez créatif. Et il faut juste se dire que nous, quand on regarde la vidéo, si on ne connaissait pas le message, etc., est-ce que ça nous semble clair Si oui, alors le massage passera pour tous. Sinon, faut peut-être revoir justement l'endroit où il va être diffusé. Voilà. Ouais. Après aussi, selon les supports dans la question a, qui a été posée, c'est à quel moment est-ce qu'on donne le, le gros du message. Voilà. Euh, selon là où on publie, il y a aussi le fait de pouvoir proposer une miniature. Mm. Et c'est ce qu'on voit en premier. Donc il y a la miniature, donc une image qui annonce ce qui va arriver. Donc vous pouvez faire ça déjà, préparer une belle miniature qui va annoncer la suite. Plus généralement, quand vous publiez une vidéo, vous mettez aussi euh, du texte au-dessus, dans votre poste. Donc là, pareil, vous pouvez faire ressortir en gros votre message. Et la vidéo va venir accompagner, donc les gens savent directement le sujet de votre vidéo et le reste, ça ne sera que des informations en plus. Et encore une fois, pendant pour la miniature, soit c'est une image que vous préparez, soit vous choisissez à un moment donné, alors pareil selon le type de réseau social ou de, de, de là où vous le projetez, vous pouvez choisir le moment de la vidéo que vous voulez avoir en, en capture d'écran, en quelque sorte, pour être une sorte de résumé de la suite. Donc déjà, oui dans, dans le travail du monteur, c'est pas un peu frustrant de se dire que les gens vont même pas écouter Alors... Euh... Quand même, ça apporte une richesse. Et, enfin, moi, je suis assez surpris d'entendre de, de, ce chiffre. Quoi. Les gens regardent la vidéo, sans le son. Ça me... Moi, personnellement, ça me scotche. Quoi. Après, moi, je me considère pas comme ingénieur du son. Je me dis que c'est peut-être plus euh, ce, cette branche de métier que ça pourrait frustrer en effet de se dire qu'ils font un travail incroyable sur le son et que c'est pas écouté. Moi je vais monter la vidéo, ce qui m'importe c'est que euh, les gens regardent la vidéo de la première seconde à la dernière. C'est que j'arrive à capter leur attention et que le message soit passé parce qu'au final j'ai mes sous-titres qui va, qui va permettre de faire passer quand même mon message. Donc s'ils sont restés jusqu'à la fin ça veut dire que mon travail a bien été fait et qu'ils ont été captés par euh, le dynamisme de mon montage. Après, donc voilà, la question, c'était en gros, est-ce qu est, est que ce c'est pas frustrant de ne pas laisser le, le son Je vois ce que vous voulez dire. <rire> I feel you, comme on dit en anglais. Euh, après, y a des, je pense que selon le contexte, si on veut être discret, je veux dire, par exemple, si on préfère regarder une vidéo pendant une réunion, par exemple, il bah, y a des fois où, ce que vous ne faites pas, et je vous remercie, euh, ou alors, je ne sais pas, ou dans le bus, ou si on veut regarder ou écouter quelque chose au milieu de gens, voilà, c'est dans ces cas-là. Après, effectivement, si vous êtes seul dans votre canapé ou dans votre jardin ou je ne sais où, effectivement, là, vous mettez le son et vous en profitez. Mais je pense que c'est surtout pour pallier à ce genre de, de situation-là, quoi. Après, on, a, on reste. À, il y a beaucoup de personnes qui écoutent euh, les vidéos avec du son. Et si on veut vraiment que les personnes écoutent la vidéo avec le son, on peut faire euh, rajouter un petit écran. N'hésitez pas à mettre vos écouteurs euh, pour. Euh... Voilà, c'est ça. C'est ça. Puisqu'on parle du son, je voudrais dire qu'il y a des vidéos qui sont tuées par un son pourri. Donc c'est extrêmement important d'avoir un son de top qualité, sinon ça, tue le, ça tue le sujet. Complètement. En fait, dans la vidéo, tout est important. On peut avoir une vidéo qui est super bien montée. Si l'image n'est pas belle, si le son n'est pas bon, ça ne donnera pas envie de la regarder, même si la vidéo est super dynamique et bien montée. A l'inverse, si vous avez des super images avec un super son, mais votre vidéo, elle est lente, elle n'est pas dynamique. Moi je sais que je décroche en 30 secondes généralement. Sauf si vous aimez les films japonais. Il y avait Nora aussi. Oui. Moi je voulais juste dire que en fait quand on fait un montage vidéo, tout dépend du message qu'on veut faire passer. Parce que si c'est du marketing, du, qu'il faut que ce soit du visuel, euh, un emblème ou quoi que ce soit, qu'il faut qu'il soit imprégné, euh, il est préférable qu'il n'y ait pas de son. Mais après, quand c'est un, un, un, un autre système de message, je pense que le son est relativement important dans la vidéo. Mais après, comme vous le comme le disait monsieur, si le, le, le son ou la qualité est, est médiocre, c'est sûr qu'on on décroche assez rapidement de, de justement de, de la vidéo. Voilà. Merci. C'est tout à fait la même chose. D'accord. Ça à voir avec le but, c'est un but commercial ou du sort commercial. Voilà, la voilà, vidéo, c'est un confinement qui est... Enfin, le plus important, c'est de faire passer le message, soit avec du son, soit sans son. Et donc, euh, ça ça. après, pour le coup, euh, ça peut être frustrant en effet. Malheureusement, bah, c'est comme ça et on ne va pas changer la société. Euh, donc, euh, s'ils veulent écouter sans son, on leur donne une vidéo sous-titrée et c'est comme ça. <rires> Donc, euh, sur les outils que vous allez pouvoir euh, utiliser et retrouver sur vos différents logiciels de montage, euh, vous en avez une panoplie assez grande, donc là je vous en ai mis, mis ceux qu'on retrouve sur Premiere Pro. Euh, sur tous ces outils, j'en utilise trois. Voilà. Donc euh, l'outil sélection, l'outil cutter et l'outil zoom. C'est les trois que j'utilise au quotidien et c'est les trois qui vont vraiment vous servir les autres, c'est du bonus. Ils permettent de gagner du temps de... en faisant des actions un petit peu plus rapides. Euh... C'est pour les personnes qui montent vraiment tous les jours. Et... et si vous avez envie de les apprendre, foncez. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous présenter vraiment ces trois, les trois que j'utilise. Donc l'outil sélection, c'est tout simplement... Euh... Alors, je vais utiliser des mots que vous allez comprendre lors de la démo sur le logiciel. Mais euh, l'outil sélection, c'est ce qui permet de déplacer les pistes vidéo ou audio sur votre timeline. Timeline. <rire> Je vous l'explique juste après. Euh, l'outil cutter, c'est ce qui va permettre de couper justement euh, bah, vos séquences. L'objectif du montage, c'est de raccourcir, donc on va vouloir enlever des bouts de vidéo. Bah, c'est avec l'outil cutter. Et l'outil zoom, bah, c'est pour se balader euh, et avoir... Bah, plus ou moins de, de visibilité sur euh, votre timeline, justement, sur vos pistes euh, vidéo-audio. En fait, c'est comme euh, à la radio, en fait. Avec le saut, quand on est en radio, on est en cabine de radio, c'est exactement le même système. Non euh, alors, pour le coup, je n'ai jamais fait de radio, donc je ne pourrais, pourrais pas dire, mais peut-être que... Oui, donc, en, en gros, que ça soit... Ouais, c'est ça, donc la question, c'est enfin ou la remarque, c'était plutôt, ça ressemble un petit peu à quand on fait du montage audio. Effectivement, on a un temps donné, donc qui correspond au rush dont nous parlait tout à l'heure Thomas, et on garde ce qu'on veut, selon ce qu'on a envie, exactement. Ouais, on compose. Ouais. Donc là, ce que tu nous disais, donc là, ce que tu, nous, ce que tu vas nous montrer, c'est une démo sur euh, Premiere Pro. Et euh, voilà, tu, tu l'as déjà dit, mais je le redis. Peut-être euh, les, les, les outils qui vont être présentés sont euh, peu ou prou euh, les mêmes sur la plupart des, des logiciels de montage vidéo. Donc vous devriez pas être trop perdu. Euh, donc on voit deux écrans hein, quand on arrive sur, euh, sur Premiere Pro et quand vous arriverez sur tout type de logiciel, OpenShot, Camtasia, ça sera la même. Il y a deux écrans principaux qui ressortent. L'écran du haut, donc, qui va être votre prévisualisation euh, de votre vidéo, pour tout simplement bah, pouvoir vous repérer et savoir ce que vous faites. Avec euh, bah, la jauge qui permet de se déplacer euh, bah, au début ou à la fin ou au milieu de votre vidéo. Euh, juste dessous, vous avez des petites icônes qui permettent de mettre sur pause, d'avancer d'une frame, d'une image, euh, ou de reculer, euh, d'aller au tout début ou d'aller à la fin. Et vous avez une deuxième partie, donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est votre timeline. Donc c'est ici que vous allez pouvoir mettre euh, vos rushs, vos, ce que vous avez filmé, euh, donc la vidéo et l'audio. Ça se scinde en deux parties. Donc vous voyez ici... En bleu, euh, en haut, c'est toute ma partie vidéo et en dessous, si je zoome, ça va être ma partie audio et on va pouvoir le repérer justement parce qu'il y a ces, ces petits zigzags, Alors je ne sais pas comment on appelle ça. Les ondes, ouais, les ondes, les ondes de, de l'audio tout simplement, qui, qui bah, justement sont liées à votre vidéo généralement. Et euh, c'est à partir de ça que vous allez pouvoir commencer votre montage. Donc vous allez avoir différentes pistes qui vont s'empiler. Plus euh, vous montez, plus vous additionnez vos pistes, plus elles prennent la priorité. Donc que je m'explique pour que ce soit un peu plus clair. Donc là, je vais couper euh, ma vidéo, mon rush, en deux. Donc j'ai pris mon mon outil cutter que je vous ai présenté. Je vais cliquer et là, comme vous voyez, donc du coup maintenant j'ai deux pistes. Enfin, j en tout cas j'ai mon rush qui est en deux parties. Et si je le prends et que je viens de le mettre par-dessus, et eh ben en fait c'est celle-ci qui va avoir la priorité. Euh, sur euh, ma prévisualisation. Donc c'est cette image-là qui va ressortir. En fait, c'est un système de calque. Quoi. Hein, on voit ce qu'il y a au-dessus en premier, hein, d'un point de vue hiérarchique. Euh, Est-ce que je peux vous mettre une image pour que vous compreniez euh, ta, ta, ta. Je crois que je n'ai pas d'image. Si, là, j'ai le logo du moulin. Hop. Donc là, je fais glisser le logo du moulin. Donc je le mets par-dessus. Et on voit que... Le logo du moulin bah, a pris la priorité, il apparaît par-dessus euh, mon rush. Une question technique, une question comme ça Oui. Euh, pourquoi faire le preview euh, avec mar les marqueurs et les basculer dans le timeline direct Parce que vous avez deux écrans aussi, vous avez le preview aussi. Oui, vous pouvez utiliser et juste de, euh, entre sortie le prendre entre sortie et continuer le film comme ça. Donc, euh, bah alors, moi je m'en sers pas pour le coup, mais, mais ouais, ouais, a... juste question. moi j'ai vraiment mis la configuration qu'on va avoir sur la plupart des logiciels. Alors, euh, vous avez un troisième onglet, que, mais qui n'est pas mis en avant sur tous les logiciels, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis tout de suite. Vous avez un onglet généralement où vous allez avoir euh, tous vos rushs, toutes vos photos, toutes vos musiques. Qui, que vous glissez dedans, il se déposé comme dans un dossier. Et en fait, c'est tous les éléments que vous allez pouvoir euh, vous servir dans votre montage. Votre bibliothèque. Donc, c'est ma bibliothèque, grosso modo. Donc, moi, elle est ici. Alors, ça, c'est ma disposition quand je, quand je monte généralement. J'ai mon écran de preview, ma timeline et euh, ma bibliothèque pour aller chercher mes éléments. Donc, je vous invite à chercher. Euh, la meilleure manière dont vous préférez que votre écran, votre écran soit dis, euh, disposé quand vous allez monter, prenez un peu de temps quand vous lancez votre logiciel pour justement comprendre les différents modules. Et donc là, vous, vous pouvez prendre, euh, glisser, déposer et vous, venir dans votre timeline, bah, mettre ce que vous voulez. Donc ici, par exemple, j'ai remis encore une vidéo par-dessus. Elle est en tête, elle a la priorité. Donc c'est Jean-Philippe qu'on voit et plus le logo du moulin. Si par contre, je remets le logo du moulin par-dessus Jean-Philippe, le logo du moulin réapparaît. Pour le son, c'est pareil, sauf qu'au lieu de le mettre au-dessus, on va le mettre dessous, parce que c'est bah, inversé. On va dire que ici, c'est la piste 1, 2, 3, 4, et bah, pour le son, ça va être 1, 2, 3, et ainsi de suite. En descendant, les pistes s'accumulent, et donc la priorité, euh, la priorité bah, fonctionne de la même manière, à la différence que c'est de l'audio. Donc euh, vous n'allez pas avoir euh, une image qui va venir cacher votre audio, donc on va entendre les deux audios en même temps en fait si vous faites ça. Donc l'audio c'est généralement hormis pour des musiques on, on reste sur une seule ligne quoi. Vous mettez votre musique en, en dessous pour euh, qu'elle accompagne et vous baissez son volume pour qu'on entende plus la voix que, euh, que, que la musique. Euh, vous allez avoir donc besoin de baisser le son ou peut-être le monter. Euh, alors sur première, il faut que j'agrandisse un petit peu et donc vous voyez j'ai cette ligne blanche qui apparaît sur mon audio que je peux déplacer et donc là ils me disent que je change les décibels. Donc ça c'est ma manière de régler le volume. Euh, ça fonctionne comme ça sur à peu près tous les logiciels, certains le font autrement, il faut peut-être faire un clic droit. Pareil, ça euh, petite recherche Google si vous ne le trouvez pas, euh, c'est ça qui est génial avec le montage, c'est que vous tapez votre question, généralement il y a la réponse. Assez, assez facilement. Et pourquoi il y en a deux là Il y en a deux qui parlent en même temps, c'est quoi de, de quoi bah, Tu sais, tu as, as deux pistes. Euh, oui, c'est ça. C'est En fait, c'est le stéréo, donc euh, partie gauche, côté, euh, partie droite. Ok, droite euh, et gauche. On voit là. Donc l'outil zoom que je vous parlais tout à l'heure, alors euh, je sais pas où c'est qui se cache ici euh, tac, tac, tac. Alors, je crois qu'il y a une question dans le chat. Super. Pour ceux qui débutent, je vous le conseille. Euh, c'est le diminutif de Premiere Pro. Ouais. Alors, on nous a demandé qu'en est-il de Adobe Premiere Rush. Euh, il est super dans le sens où euh, c'est un outil de montage simplifié et accessible à tous. Donc pareil, malheureusement, il est payant, mais si vous pouvez, si vous avez la suite à top, je vous le conseille, si vous voulez vous monter vos vidéos sans vous prendre la tête, c'est un très bon début, dans le sens où il propose en fait plein d'outils de pré-montage pour vos textes, pour euh, vos effets, pour euh, vos transitions, en fait, vous, à partir d'un glisser déposé vous allez pouvoir faire votre vidéo. Quoi. Donc si vous voulez prendre la main sur le montage, c'est pas mal pour commencer comme outil, si vous pouvez, euh, si pouvez l'utiliser. Une deuxième question euh, quelles autres banques de sons et de musique libres de droit sont disponibles idées de banques de... Alors pour les banques de sons, euh, mmh. j'utilise YouTube personnellement. Je vais chercher les vidéos no copyright euh, qui sont donc libres de droit et je prends ces musiques pour mes vidéos. L'inconvénient, c'est que YouTube euh, est très mal fait, euh, et à la fois très bien fait. Il suggère ce qu'on regarde, ce qu'on aime. Du coup, quand vous allez chercher vos, vidéos libres de, vos musiques libres de son, libres de droit, et ben, la prochaine fois que vous allez en avoir besoin, il va vous ressortir celle que vous avez déjà utilisée. Mais on essaye de varier, on ne veut pas tout le temps utiliser les mêmes musiques. Donc, euh, on est assez limité sur ce point de vue-là, et souvent, c'est les mêmes musiques qui reviennent, donc il faut chercher. Il y a des sites qui le proposent, euh, certains qui sont payants, donc on prend un abonnement et alors là vous avez accès à une bibliothèque de musique libre de droit qui sont faits et composées par de vrais artistes qui font ça spécialement pour le site. Donc là vous allez avoir l'originalité des musiques, euh, puis vous êtes sûr que vous avez ces de droit alors que YouTube on sait jamais quoi. Des fois euh, c'est marqué libre de droit et en fait c'est un machin qui a été volé. Donc voilà, il faut faire attention sur, euh, sur ce point de vue là. Vraiment, parce que le la même musique, c'est le même, même Bah, voilà. tout le monde fait pareil, donc, et ouais. Voilà. Euh, J'utilise Air, quelque chose, ça s'appelle Air, quelque chose, je ne rappelle plus des noms, mais... J'achète un abonnement, c'est euros par an, et j'ai de la musique de qualité supérieure. Ouais. Moi, je suis musicien aussi, donc je suis très euh, méticuleux dans ce sens-là, voilà air time ou R-Artlist. artlist ah, C'est art art ouais. Nickel, nickel. des Vrai, vrais compositeurs. La musique sans parole, avec parole, les deux versions existent. C'est magnifique. Du coup, vous nous conseillez Artlist et c'est ah. 200 euros par an, c'est ça ouais, ouais. Quand on est soucieux. Voilà, quand on est quand on, est, on est soucieux, vous avez ouais, ouais. vraiment des pistes. En plus, ils font aussi euh, de, un peu de montage vidéo, un peu d'effets vidéo et, et, et euh, des, des, des effets sons aussi. Hein, si on veut un intro avec une animation sur le logo, ting, ting, ting. on a tout là-dedans et c'est ça. Voilà, c'est magnifique. Merci. Je propose comme, comme piste aussi sound fishing, oui. c est c est sound fishing. Sound fishing, oui. C'est gratuit, c'est payant, ah, c'est gratuit. Sound fishing. Alors. Sound fishing. Je peux, si je peux me permettre d'intervenir globalement de toute façon, enfin, vous tapez ce que vous cherchez dans Google, vous tapez free sound bank. Euh, dans Google, et vous allez trouver des tonnes de sites de qualité variable mais avec des sons, des musiques et pareil, si vous manquez de plans de coupe pour alimenter vos vidéos, vous tapez free stock vidéo, et vous allez trouver des tonnes de sites avec des plans de coupe gratuits et utilisables Effectivement. Alors le plan de coupe juste pour ceux qui ne savent pas, c'est juste un plan qu'on va venir ajouter entre deux rushs pour combler, pour imager parfois, donc imaginons, je sais pas, on est on, a, on est dans une interview, euh, on a quelqu'un qui parle de l'époque où, où il était scout, où il faisait des feux de camp. Et ben, euh, En plan de coupe, on va pouvoir mettre un feu de camp pour imager, pour que euh, ça parle un peu plus à la personne qui va regarder votre vidéo. Et donc c'est justement ces plans de coupe qu'on peut trouver euh, si vous n'avez pas eu les moyens de le filmer euh, en ligne. Justement, Pareil, il y a des vidéastes qui filment pour vous euh, et qui mettent à disposition gratuitement ou de façon payante ces vidéos. <rire> oui, et oui, forcément. Mais effectivement, il y a plus de choix quand on écrit en anglais, en fait. Mm. Free sound bank, free image bank. Justement, poser la question quand on diffuse un, un morceau sur un sur un, sur une micro vidéo qu'on va diffuser à l'international, peut-être. Voilà, je voulais savoir, on a des, des, des droits de des droits d'auteur qu'on doit reverser. Comment ça se passe Alors. Dans le cas où on a utilisé donc une vidéo ou une... Juste le son, la musique. Oui. Juste la part musicale. Quoi. Juste le son, en fait. Bon, en fait, le son, si euh, on veut l'utiliser et qu'il n'est pas libre de droit, on va l'acheter euh, avant de, de l'utiliser. Donc, il y a des sites pour ça où euh, on achète juste la musique et on l'utilise. Voilà. Et on dispose du certificat après euh, qui prouve qu'on l'a acheté. Après, sinon... Je... Je pense que ça passe pas, de toute façon. nous, ça nous est arrivé de mettre quelque chose, on pensait que c'était libre de droit, on n'a pas pu le publier parce que, alors, soit YouTube, soit TikTok, soit, on nous ont dit, ah bah non. Alors généralement YouTube, pour ça ils ont leurs robots qui sont assez compétents. C'est vrai que les réseaux sociaux, pour le coup, c'est un peu plus tranquille. Mais TikTok aussi. J'ai dû remettre une autre musique dans le truc de l'alternance. Je savais pas. C'est précisé généralement. C'est pressé dans la description ou généralement à côté du titre. C'est marqué No Copyright Sound ou euh, bah, Musique Libre de Droit. Alors. Voilà. Après, il y a différents si niveaux est aussi. Ta vidéo, est ouais. Généralement, il va se passer deux choses en fait pour YouTube. Soit il va refuser de la diffuser complètement, il va vous la mettre en non répertorié. Ou alors tout simplement, il va, la... il va la démonétiser. Donc en soit, si c'est juste démonétiser mais que votre but c'est pas de faire de l'argent avec cette vidéo, juste de faire passer un message. C'est pas grave, enfin, elle a juste été démonétisée, elle va quand même circuler, elle sera peut-être un peu moins mise en avant par contre. C'est comme beaucoup de réseaux sociaux, même Instagram, il, automatiquement, ça dépend des musiques, et après ils te donnent la liste des pays qui sont retirés. Oui, donc, soit aussi. Donc la retirent partout le monde entier, soit ils te donnent la liste des pays où tu ne verras pas. Souvent il y a beaucoup de personnes qui voient quand il y a beaucoup de pays qui sont retirés, ils enlèvent la vidéo. Après, quand c'est monétisé, ils mmh. te en Effectivement, ouais, c'est selon les pays. Oui. Alors Après, ils ont un système de strike, mais c'est vrai que là, on part, euh... on dérive sur YouTube complètement. C'est ça. <rire> oui, mais oui, oui, oui. Oui. Après, il y a différents niveaux. Moi, ça m'est arrivé de pouvoir publier quelque chose que j'ai pas payé, mais il fallait que au moment de la modération, que les personnes qui, qui, qui publient, qui sont d'accord avec la publication, voient que j'ai bien écrit le crédit, le nom de la personne et le nom du morceau. Donc ça, ça va. Juste pour euh, comment dire, je suis tombé sur une bibliothèque de la BBC. Mm -hmm. Elles sont aussi de, de faits. De, je crois qui s'est plutôt centré dans des de, de secrets. Il y a des secrets à, à, à le département des choses. C'est gratuit aussi. Et c'est très complexe. Il y a tout ce qu'on peut imaginer. ok, okay. Je pense qu'on peut compter sur la BBC. Hein <rire> Belle référence en résumé, euh, si vous voulez pas vous casser la tête, euh, faites tout vous-même. Et pour les vidéos, bah, prenez du no copyright, euh, c'est parfait, ça fait l'affaire. Et euh, petite astuce que je vous donne maintenant, si jamais une méchante chaîne YouTube a mis en ligne une vidéo, une musique qui n'est pas libre de droit, mais qui l'a précisé libre de droit, que vous l'avez utilisée dans votre vidéo, et bah, sauvegardez euh, votre montage, comme ça, votre vidéo, vous pouvez y revenir dessus, vous, vous enlevez juste votre piste euh, de votre musique et vous la changez. Ça évite de fretaper un montage depuis le début. Euh, Est-ce que je vous, vous avez des questions sur le, le logiciel en lui-même Est-ce qu'il y a des points où j'ai pas été assez clair, où j'ai pas assez présenté il Faut que je revienne dessus. Simple à manier parce que j'ai connu un logiciel. Il était, bon, il était en anglais, mais il y avait plein de trucs qu'il fallait chercher toi même euh, que, En fait, quand tu cliques sur un là, ça va donner sur un autre, mais c'est pas le bon truc. C'est assez simple à l'utiliser. Après, la notion de simplicité euh, varie en fonction des gens, je pense. Ouais. Il faut creuser, euh, <coughs> chercher sur d'autres forums pour dire mais non, mais il faut faire ça. En fait, il faut cliquer sur tel lien et il faut... Hum. C'était chiant, il faut trouver le bon truc. T'as le nom euh, alors, non, je l'ai plus parce que ça fait un petit moment que j'avais utilisé. Non, c'est pas grave. Ouais, c'est tardant. Il y avait une remarque oui. Euh, Est-ce que chaque euh, outil que vous avez euh, cité a ah, ses. Comment dire Est-ce que euh, par exemple celui-ci est plus pour euh, les formats YouTube, LinkedIn Alors autre non, autre pas YouTube. du tout. Le, tout on peut, en fait, sur ch chaque euh, logiciel, on va pouvoir faire tous les formats. On va pouvoir faire un format paysage, portrait, carré. Ça, on le définit en, en amont euh, lorsqu'on choisit bah, les paramètres de sa vidéo. On va dire si on la veut en carré, en portrait ou en, en paysage. Euh, vu qu'il y a un format qui est moins facile sur un logiciel, plus sur un autre Un format qui est Plus facile sur, euh, par exemple, euh, OpenShot, et, et moins facile sur Premiere Pro, enfin, un conseil quoi euh, bah alors, si c'est pour faire euh, une vidéo qui va avoir très peu de montage, on veut juste rajouter des effets, euh, un peu de texte, de la musique, faites-le sur un logiciel comme euh, OpenShot ou Camtasia, qui sont assez simples à prendre en main. Euh, ça évitera de se prendre la tête pendant trois heures pour faire une seule, une seule action parce qu'on ne trouve pas dans le logiciel où c'est que ça, ça situe l'outil. Euh, mais après, ouais, non, le format euh, ne change vraiment pas l'outil qu'on va utiliser. Mon employeur, pour ma part, m'a proposé, euh, quand j'ai demandé un logiciel de vidéo, je crois que c'était Microsoft, Movie Maker. Movie ça. Maker. Ça, ça, ça existe toujours? Non. Oui, oui, oui. Et, euh, bien, merci. C'est <rire> Ouais, c'est fini. <rire> pro, c'est DaVinci Resolve. Da mais par contre la prise en main euh, c'est pour ça que, que j'en ai pas parlé c'est qu'il est, qu il il est vraiment un peu différent pour faire des effets etc. mais par contre là c'est gratuit c'est pour ça que je n'en ai pas parlé mais oui il existe aussi DaVinci qui est gratuit mais par contre il euh, faut s'accrocher hein, parce que même moi qui viens de première fois j'ai beaucoup de mal à le prendre en main oui Format interview, en fait, où du coup j'ai une caméra, mon client il est face caméra, je le fais parler et après du coup bah, j'ai comme vous disiez par exemple 20 minutes ou une demi-heure d'interview et je vais en faire un format 30 secondes. Donc je vais aller chercher, bon, une minute, je vais aller chercher les moments essentiels dans ma vidéo et là souvent j'ai des problèmes de, de raccord parce que ça me fait des, des cuts un peu violents parce mmh. qu'il n'est pas exactement dans la même position. Donc, est-ce que là il y a des astuces de montage qui permettent de euh, gérer ce genre de truc Parce que le raccord son en général ça va, il suffit de cuter au bon endroit par rapport au son. Mais l'image, euh, comment vous gérez ce genre de, de saut d'image pour que ce ne soit pas trop... Euh... Alors il euh, y a deux façons. La première c'est que on va mettre autre chose que l'image de l'interview au moment euh, juste après le cut. Donc on va mettre par exemple, pour reprendre l'interview de la personne qui a fait du scoutisme, euh, on va mettre une image de feu de camp. Et donc du coup on va pas voir euh, ce décalage du haut cut, parce que juste après on passe sur une image totalement anodine euh, qui n'a rien à voir. Euh, sinon, euh, si c'est possible, avoir deux plans. Et on, varie, on on alterne entre les plans. Mais donc voilà, il faut deux caméras. Donc après sinon on peut faire avec une caméra et un smartphone. Mais du coup, pareil au niveau de la qualité. Euh, sinon, il n'y a pas vraiment de solution. Si c'est vraiment qu'une caméra et qu'on ne veut pas mettre d'autres images annexes que l'interview, il n'y a, a pas de solution euh, miracle pour ce coup-là, euh, hormis peut-être mettre un effet fondu, mais c'est un peu kitsch. Ouais. Après, y a, moi, au niveau de ma maigre pratique il le, de, de spectatrice, il y a aussi le fait d'assumer tout simplement, parce qu'il y en a de plus en plus où il y a juste une coupure. Et puis on voit que la personne elle a un peu bougé, mais c'est pas grave, il y a un côté spontané, après ça dépend à quel point. C'est ça, c'est sûr bon. que en fait, si c'est euh, toutes les 30 secondes, ça le fait, on comprend que ça a été une partie qui a été enlevée, c'est pas dérangeant, on est habitué aujourd'hui. Mmh. Si par contre c'est sûr que euh, toutes les deux secondes, il y a un cut parce qu'on voulait enlever un espace, un vide, un blanc, quelque chose, là ça devient un peu plus dérangeant parce que du coup on a une vidéo qui est totalement saccadée. Donc là... Autant ne pas mettre les cuts, laisser du blanc, ça passe plus euh, en douceur et c'est plus agréable. Sauf si vous voulez donner un... C'est la, la contrainte en fait que la personne dans l'interview, des fois, elle cherche un peu ses mots, donc ça fait un truc qui fait 20 secondes et les gens ont entendent s'endormir quand ils regardent. Alors que si on va à l'efficace, on peut faire un truc en 5 secondes, mais par contre, au niveau image, euh, c'est plus du tout exploitable. Mmh, bah alors moi, ce que je fais généralement, c'est que... j'en ai tourné un d'ailleurs, euh, j'en ai pas tourné une interview hier, ce que je fais, c'est que je fais mon interview, j'écoute les réponses qui m'ont été données, et juste après, je lui demande qu'on fasse quelques plans euh, de, de coupe, justement, qui vont euh, aller raccord avec ce qu'il a pu dire pendant l'interview. D'accord. Enfin, alors, il faut le faire en fonction si c'est possible. C'est sûr qu'il si me parle qu'il est allé dans l'espace. exemple, Comment Tu vas lui demander quoi, exactement euh, alors, bah, par exemple, pierre euh, c'était euh, l'interview d'un codeur. Donc, il me disait que lui, il était plus euh, sur euh, du front. Euh, et donc, je lui ai dit, bah, tu te mets devant un PC, et tu tapes euh, sur le clavier comme si tu écrivais des lignes de code. Et moi, je l'ai filmé de dos, de face, de côté, j'ai fait un petit plan où on est sur ses mains, vraiment, ses doigts qui sont en train d'appuyer sur le clavier, pour imager, en fait, que vraiment, euh, le, le métier de codeur, quoi. Voilà. De faire ça parce que sinon le spectateur va pas se comprendre. Donc euh, il faut une intro, il faut des ambiances. Et puis c'est surtout qu'une vidéo, même d'une minute, hein, si c'est tout le temps le même plan de la personne qui est en interview, ça devient lassant. Il faut varier les plans. Je vous invite à vraiment varier les plans. Donc du coup, quand c'est comme ça, vous oui. laissez la, la voix derrière, oui. même s'il y a des cuts, et avec euh, la vidéo euh, d'un autre plan. C'est ça. Sans le front de câble. C'est ça. Ok. Je ne parle pas juste un petit truc, je suis un peu lourd là. Moi. Quand j'interviewe, je prends la personne en 30 degrés. C'est la de face pour moi, en 30 degrés. Et après, je mets là, dans notre ongle, je mets un appareil photo, juste en CC portrait ou en horizontal, n'importe. Mais ce qui est bien, je filtre un petit peu le portable. On a le sentiment que c'est une autre vue, une vue un peu plus intime. Je zoome un petit peu sur la personne, peut-être je coupe la tête, je coupe les mains. Et comme ça on a vraiment le sentiment que c'est autre angle, c'est on rentre dans le sujet, vraiment à l'intérieur, c'est comme ça, okay. ça fait ça, le, le sentiment je que il est... C'est voilà. vrai que je l'utilise, pas pensé, à... c est, c est, mais c'est une astuce. là où j'arrive à couper la partie image qui me gêne, et mettre ça en avant. Ouais, bah ça s'utilise justement pour répondre à votre question par rapport au cut, juste un petit zoom, en effet on a l'impression que l'angle a changé, que c'est un autre point de vue quoi. Après il y a la question et... du format, Pardon, il faut pas qu'il soit, c'est à dire, qu'il y a la caméra et qu'il y a les portable que le format soit pas très différent ouais, il faut que ça soit ça ça pas ouais. Mais, Mais c'est vrai que c'est... Ouais, euh, euh, horizontal euh, ou et juste, ça complète un peu ce que vous disiez monsieur tout à l'heure, mais il ne faut pas hésiter, si vous êtes avec une personne conciliante ou l'interview, lui poser deux questions à un endroit, vous vous déplacez, vous allez à un autre endroit, vous lui reposer deux questions à un autre endroit, etc. Ça permet de, de varier les plans, etc. Voilà. Donc pour rendre euh, enfin, la vidéo un peu plus dynamique, euh, varier les plans, varier les lieux, varier... Euh, varier... <rire> On va avancer, parce que je pense que là au niveau du temps, euh, ouais. Euh, alors, donc là, bonne pratique. Quand vous voulez monter, il faut être organisé. Donc avant de lancer votre logiciel, vous mettez tout dans un dossier, ce que vous avez utilisé, trié. Donc si vous avez utilisé des musiques, vous faites un dossier audio et vous mettez toutes vos musiques dedans. Si vous allez utiliser des images, vous faites un dossier images, vous mettez toutes vos images dedans. Vous faites un dossier rush, vous mettez, vous mettez tous vos rushs, donc toutes les vidéos que vous avez filmées. Etc et plus vous êtes organisé plus vous gagnerez de temps plus vous allez vous retrouver plus votre montage sera dynamique et réussi pensez à trier aussi c'est souvent que quand on fait une vidéo il y a des ratés beaucoup de ratés des, des, des plans qui durent une deux secondes parce que on a lancé sans faire exprès ou quoi on les jette pas pas de corbeille mais, attends, mais on peut par contre les mettre dans un dossier euh, bah, inutilisable ou et peut-être qu'on va les utiliser on ne sait pas mais mais on les garde en tout cas et on trie ou bêtisier ou bêtisier réflexion Important, on essaye de se faire un, un schéma de, du rendu final dans sa tête avant de commencer son montage. Ça je vous le conseille, moi je, je fonctionne que comme ça d'ailleurs. Je me fais mon film en fait dans ma tête en avance et je sais que quand je lance mon logiciel, bah, en fait, c'est comme si la vidéo était déjà faite, mais uniquement dans ma tête. Et donc là ensuite je place les choses correctement et ça fait gagner un temps fou. Quoi. Alors que si vous êtes en train d'improviser au moment de votre montage sur euh, ah bah là je mets quoi, en fait on perd du temps. Donc euh, réfléchir ouais, à ce que vous voulez faire. Euh, audio bah on essaye d'avoir le, le, le meilleur audio possible euh, pour ça bah on utilise au moment de la captation bah, des micros euh, pour les musiques utilisées bah, on utilise les musiques euh, par exemple qu'on trouve sur euh, le, le site de monsieur tout à l'heure euh, par exemple donc on essaye d'avoir là en tout cas la, la musique avec la meilleure qualité pour l'image pareil c'est important on essaie d'avoir la, la meilleure image et pour ça, je vous invite à aller voir sur YouTube. Il y a plein de super tutos qui vous montrent comment améliorer votre image dans le cadrage. Euh, avec, il y a plein d'astuces avec euh, bah, les, les, les, les cadrages, par exemple, avec votre sujet un peu sur le côté. Ou... Je vous laisserai aller voir. Et enfin, vos transitions. Très important, euh, vos transitions, c'est ce en fait, la jonction entre deux plans. Et donc, il peut y avoir le cut, basique. Donc, on passe d'un plan à l'autre. Sec. il peut y avoir la fondue donc on va passer d'une image à l'autre mais sous forme de fondue un peu douce il peut y avoir le flash blanc donc là on passe d'une image et un gros flash et hop, on passe sur le deuxième plan et sinon sur Movie Maker à l'époque vous aviez plein d'effets super sympas avec des zigzags, des triangles et je vous le conseille pas Question Oui Personne, Log, est-ce que ça vaut le coup de filmer en log ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est Pardon, pardon, oui. pardon oui. -ce que je suis perdu. temps ou est-ce que je gagne le temps Côté beauté, côté gain de temps. Voilà. Alors, le log, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format vidéo qu'on utilise avec une caméra professionnelle. C'est un format où l'image, en fait, est neutre. Il n'y a quasiment pas de couleur elle est très blanche. Euh, je, sais, je sais pas si... Non, j'en ai pas sur mon ordinateur. Euh, et en fait, l'image va être pleine d'informations, c'est-à-dire qu'elle est blanche. Mais par contre, elle est pleine d'informations. Donc derrière, on va devoir faire une retouche colorimétrique pour que l'image soit belle, qu'elle soit aux couleurs que nous, on voit dans notre travail. Quoi. Euh, mais du coup, c'est un peu plus de travail, en effet. Mais euh, alors, moi, je suis partisan de l'utiliser. Par contre... Suivant le, la vidéo, euh, on n'a pas, pas besoin quoi. C'est une perte de temps parce que c'est sûr qu'il y a la retouche colorimétrique derrière, donc on perd du temps. Donc si c'est pour une vidéo courte euh, à destination des réseaux sociaux qui va pas être utilisée, on peut on peut filmer euh, sans quoi. Par contre, si c'est pour un truc un peu plus travaillé euh, qui va être diffusé longtemps, etc. Ouais, faut prendre le temps de le faire. Euh, comment sous-titrer votre vidéo sans y passer trois jours Parce que je ne sais pas si vous en avez déjà fait du sous-titrage. Il y a encore quelques années, pour sous-titrer, c'était très long. On faisait bloc par bloc, euh, seconde par seconde, on marquait le mot à la main, etc. Cette époque est révolue. Vous pouvez aujourd'hui euh, utiliser de super outils qui vont euh, transcrire votre vidéo. Et comme ça, vous avez déjà euh, bah, les trois quarts de votre, du travail qui a été effectué parce que le logiciel ou l'application va détecter tout ce que vous dites, va détecter les voix carrément. Donc s'il y a deux intervenants, il va détecter qu'il y a deux intervenants et va vous les placer correctement dans votre montage. Et Pour ça, je vais vous présenter deux outils. Le premier, YouTube, qui le fait très bien, et le deuxième, c'est AdLiner, qui est un site français, freemium euh, également, donc il y a une partie euh, gratuite, où vous pouvez l'utiliser pour sous-titrer, ou alors la partie payante, où ça va être un peu plus rapide, ça va être un peu plus beau, il y aura plus de personnalisation, il y aura d'autres euh, éléments que pourraient vous servir. Euh, moi, je vais vous présenter rapidement la solution YouTube, donc on va faire vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc lorsque vous allez sur YouTube, que vous avez euh, mis votre vidéo en ligne, vous pouvez aller sur la partie euh, studio creator, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous y rendez dessus et euh, vous allez sur dans les paramètres de votre vidéo. Et dans les paramètres de votre vidéo, vous allez voir ici, il y a ce, cet, cet onglet sous-titres. Et vous allez pouvoir directement euh, modifier en fait YouTube par défaut vous fait une première transcription d'office. Quand vous l'uploadez, il s'en occupe. Et vous allez pouvoir la modifier. Il y a beaucoup d'erreurs, généralement, c'est normal, parce que c'est pas forcément clair quand on parle pour tous. Il y a des accents, il y a... on parle plus ou moins vite. Donc forcément, ce n'est pas clair tout le temps pour le robot. Mais le travail, déjà, est diminué de moitié. Vous le prenez, vous, vous faites la vidéo au ralenti, et vous faites toutes vos petites modifications. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur euh, « Enregistrer euh, les paramètres », Ici, bah, ça va être euh, tac, tac, tac, bah, Ça va être publié tout simplement. Vous allez publier et en fait, vos sous-titres vont se placer automatiquement. Vous pouvez, s'il faut, si vous voyez par exemple, vous avez un sous-titre qui est décalé. Donc, c'est des blocs. Hein. Imaginez que c'est comme sur l'outil de, de montage. C'est des blocs avec votre texte que vous placez par-dessus. Encore une fois, on veut la priorité, donc on le met tout en haut de la vidéo. Et, euh, et on les place comme ça. Et donc, vous pouvez les déplacer un peu en arrière, un peu en avant, s'ils sont décalés par rapport à la voix de, de votre vidéo sur YouTube. Ça implique de publier sur YouTube. C'est pour exemple, ça que... Si on veut utiliser euh, ce, ce, ce mode-là. Mm. Par exemple, pour Instagram ou pour Facebook, on, on sera obligé de publier d'abord sur YouTube pour, Alors, euh, pour partager la vidéo. Pour, pour utiliser cette méthode, oui. Après, c'est pour avoir. ça que j'en présente un deuxième sans passer par YouTube. Euh, après, on peut aussi publié sur YouTube sans le mettre en public. On peut le mettre en privé, comme ça on peut se servir de l'outil quand même sans que la vidéo soit, soit diffusée. Et donc le deuxième, c'est Headliner. Ça fonctionne exactement de la même manière que YouTube. On met la vidéo, il va charger un petit moment. Je le trouve un peu lent, moi, par rapport à YouTube. Mais, euh, mais ça fonctionne très bien. On met la vidéo, il va charger, charger, le robot va se charger de bah, détecter les, les mots utilisés. Et vous voyez ensuite, euh, ici, eh ben, il va détecter que de 0 à 5 secondes, ça dit ah, « Ar bonjour, je suis Xavier, je m'appelle Marie ». Donc là, visiblement, il n'a pas marché. Donc là, ben, on fait nos modifications. Et une fois que les modifications sont faites, et eh ben... Euh Pareil, ici on a le média, on met le texte 1, le texte 2, bah c'est vos sous-titres, ça marche comme sur le montage, comme je vous disais, avec les blocs qu'on empile. Ça marche de la même manière, et on peut exporter votre vidéo, la vidéo juste après. Euh, également, sur Redliner, il y a un outil qui permet de redimensionner votre vidéo. Donc si par exemple elle est en paysage, vous allez pouvoir la mettre en portrait, vous allez pouvoir la mettre en carré, donc ça permet de changer le format en fait. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au sous-titrage Je suis allé vite. Là, le fichier aussi. Euh normalement on peut télécharger oui le, le, fichier, le fichier texte seul ouais. Euh, juste au niveau de la tarification, headliner, il coûte combien du coup? Je, je, je suis pas allé voir. D'accord, parce que c'était marqué qu'il est freemium, donc ça veut dire genre on peut faire une vidéo gratuite et après il faut, faut payer ou un peu du genre. Euh, alors je sais pas si c'est non c'est pas qu'une vidéo mais il y a une histoire de euh, trois vidéos par semaine ou par euh, mois euh, qu'on peut utiliser. Oui ah, Une première question. Euh, pour faire des montages, euh, compiler, euh, faire des montages, il faut un ordinateur puissant euh, bah Alors, encore une fois, tout va dépendre euh, de tout va dépendre du montage que vous faites. C'est sûr que si vous réalisez le prochain Spielberg, il va vous falloir un ordinateur puissant. Pour une vidéo euh, courte, 30 secondes, 1 minute, avec juste des cuts, euh, une musique rajoutée et deux images, vous pouvez avoir un ordi qui est peu puissant. Ça marchera. Par contre, c'est sûr que quand on commence à mettre des transitions, des effets sur les vidéos, qu'on a beaucoup de cuts, beaucoup de rush, surtout si on monte de la 4K, donc la 4K, c'est la résolution de votre vidéo. Là, ça va demander un ordi qui est puissant, en effet, et votre ordi va vous le faire comprendre très rapidement. S'il n'est pas assez puissant, vous allez avoir un ventilateur maison. Allez, encore une deuxième question. Deuxième question. Euh, si on a une vidéo en français et en anglais, euh comment on fait pour éditer, euh, éditer la vidéo alors, je, je, Ce que je comprends, c'est comment on fait pour euh, proposer les deux pistes. En fait. les deux... Ah, pour le ah, sous-titrage C'est-à-dire sous une double piste, quoi. Le, ouais. fait, le fait que la personne qui veut regarder la vidéo puisse choisir puis, entre le français talent, et l'anglais. Ah, je ne sais pas si YouTube le permet. YouTube, permet... eh bah, YouTube bah, c'est juste qu'on va créer euh, un, une deuxième sur YouTube. Donc, euh, dans ce module-là, on va pouvoir créer euh, un deuxième onglet de sous-titres. Et celui-ci, on le mettra en anglais. Donc il bah, faudra juste se charger de faire la traduction de votre texte. Et ben, pour l'audio, c'est-à-dire qu'on a filmé la vidéo déjà en anglais. On ouais, ne pourra, pourra pas traduire. Euh, ou alors, après, c'est une voix quoi. Donc on se, on se ouais. filme devant un micro en train de redire le texte. Vidéos, non moi, j'aurais recommandé de faire deux vidéos, peut-être. Ben alors moi, on je, en en je, je serais d'avis à ne pas faire... Euh, deux vidéos, je serais d'avis à faire soit la vidéo en anglais, soit la vidéo en français, euh, au choix. Et de proposer les sous-titres après, par contre, euh, dans les deux langues. Voilà. Euh, donc si on récapitule, organisez votre montage, vous gagnerez du temps. Ne conservez que le meilleur, encore une fois, vous disposez de 30 secondes, une minute. Donc euh, sélectionnez les rushs les plus réussis, si ça tremblote, c'est moins bien. Donc euh, essayez de trouver un où ça ne tremblote pas sur la vidéo. Laissez respirer votre montage, aérer. Ça ne sert à rien de vouloir retirer tous les petits blancs quand une personne parle. Vous allez juste avoir une vidéo saccadée. C'est pas grave si elle met deux secondes à réfléchir pour euh, chercher sa réponse. C'est plus naturel des fois. Transition simple, euh, je vous le recommande. Euh, le cut, c'est le, le plus utilisé maintenant. Euh, et de la fondue pour euh, quand on veut faire apparaître une image, par exemple, une photo. Ou en fin de en fin de vidéo. Quoi. Rendre votre vidéo audible, on ne s'amuse pas à mettre 25 000 musiques en même temps parce que sinon bah là, ça devient inaudible complètement. Les sous-titres, il faut penser les sous-titres que votre image elle bouge. Donc à des moments, il va y avoir des fonds blancs, à des moments du noir, à du moment du rouge. Si vos sous-titres, vous les mettez que d'une couleur, on ne va pas les voir. Donc souvent, les sous-titres, par défaut, ils sont blancs avec un contour noir et on les voit à peu près sur tous les types d'images. Des fois ils sont jeunes. Jaune avec le noir. Oui. Ça dépend des vidéos. Ça dépend des vidéos, ça dépend du style que vous voulez donner à votre vidéo, à votre sous-titre, mais voilà, vous pouvez personnaliser vos sous-titres. vidéo courte, hein, comme on vous l'a dit, une minute, 30 secondes, 1 minute, c'est le format euh, qu'on recommande actuellement. Et enfin, le montage est aussi important que l'image. Donc prenez le temps de faire de belles images. Et « Bon, là, tout ce qui est technique, tout ça, c'est super, on a envie de commencer. Mais si j'ai quand même peur de publier, qu'est-ce que tu me conseilles, malgré tout ça ?» Et bah de la faire valider par quelqu'un d'autre. ouais Oui, une, une à, personne. De la montrer à des personnes qui sont susceptibles bah, de pouvoir vous dire euh, « Ça, c'est bien, ça, peut-être que tu peux le faire autrement, mettre une autre image, ou je sais pas. » C'est le meilleur moyen d'avoir les premiers tours Et puis, avant tout, avant de publier, bah, soyez sûr que la vidéo vous plaît à vous. Tu la mets un autre répartiée et après tu lui envoies le lien à la personne pour qu'il lui ou moins il voit par exemple. quand c'est un peu en privé. Et par après tu, la, tu le modifies et tu le mets en privé, en public quand c'est Totalement. Euh, un outil peut-être que vous connaissez tous, WeTransfer, pour transférer votre vidéo. Pareil par mail si vous voulez l'envoyer à votre copain, à votre directeur, à votre sa ami salarié. WeTransfer pour transférer votre vidéo finale et lui montrer et avoir son avis. Voilà. On vous invite à...